Bonjour à tous, confinement saison 2, épisode 4 de l'entretien facile et rapide chez vous pour vos électroménagers ou vos sanitaires qui concernent la cuisine équipée. On va parler de votre robinet, mais plus spécialement du mousseur qui est ici. Voilà, alors c'est... Super simple, le mousseur. Alors je vous explique. La plupart des mousseurs sont souvent vissés. Vous avez une clé que vous avez reçue à l'époque avec votre robinet. Normalement, dans la plupart des cas. Évidemment, sinon, franchement, en allant doucement, vous savez dévisser à la main votre mousseur. C'est ce qui sert à faire un, un, un beau jet pour votre robinet. Et je vais vous montrer. En fait, je vais m'approcher pour vous montrer. Voilà, vous avez un petit mousseur. Et ce mousseur-ci est souvent, voilà, en, je sais pas si vous le voyez bien, en deux parties. Voilà. Ça, vous le nettoyez. Ça, vous pouvez le laisser un tout petit peu tremper dans le vinaigre. Okay. Vous, le vous le rincez bien. Normalement, si vous le faites régulièrement, ça... vous ne devez pas le faire une nuit complète. Hein. On est bien d'accord Vous le remettez bien dans le sens où vous l'avez enlevé. Okay. Et simplement, vous le remettez. Ça ne sert à rien de venir serrer un mousseur à fond, il y a des joints à l'intérieur. Donc, à un moment donné, si vous remettez votre robinet en route, s'il si coule normalement, ça ne sert à rien de venir évidemment serrer. Si vous voyez que ça coule, regardez à l'intérieur, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est peut-être glissé dedans, etc. L'entretien d'un mousseur, franchement, ça va prendre quelque chose comme 4, 5, 6 minutes, 10 minutes si vous prenez bien le temps. Aussi, quand vous faites ça okay, dans votre évier, fermez. La crépine de votre évier, c'est super important. Ou mettez simplement un essuie de vaisselle dans le fond de votre évier pour éviter simplement que votre joint parte dans vos canalisations. Hein Donc vous, vous fermez bien votre évier, vous mettez un drap, comme ça il n'y a aucun risque que ça s'en aille. De nouveau, ne mettez pas tremper trop longtemps. Voilà, l'entretien de votre mousseur, c'est rapide, facile. De nouveau, on reparle de vinaigre. Si vous n'avez pas de vinaigre, un produit détartrant pour votre machine à café, ça fonctionne aussi pas trop longtemps parce que, allez, la pièce n'est pas grande, donc pas une nuit complète, ça ne sert à rien. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Prenez soin de vous, ok Et alors, un maximum de soutien à tous ceux qui continuent à travailler, qui travaillent pour notre santé, à toutes et tous. On espère qu'après ce confinement, tout rentrera tout doucement dans l'ordre. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao